Bonjour, dans cette vidéo je vais parler des avantages mais aussi des inconvénients de, des plugins d'ampli, des logiciels qui nous permettent d'avoir un, un bon son de guitare sur l'ordinateur en se branchant sur une carte son. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est de plus en plus utilisé euh, et donc j'aimerais vous donner mon avis sur les avantages et les inconvénients mais j'ai surtout fait cette vidéo pour aider, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce qu'il faut que j'achète ça en fait, j'ai déjà une guitare, j'ai un ampli et tout, mais est-ce que c'est intéressant pour moi d'acheter ça Parce que bah, mes élèves me posent souvent cette question, mais il y a d'autres personnes qui se, se la posent, je pense. Comme c'est quelque chose qui est très utilisé par tout le monde, est-ce que vous en avez besoin ou pas Je vais vous expliquer les avantages, les inconvénients et les types d'utilisation pour lesquels c'est adapté. Et puis, ça devrait vous aider à choisir si vous vous posez la question. Il euh, y a beaucoup d'avantages à utiliser ce genre de, de logiciel. Euh, le premier c'est le, le gain de place, ça prend aucune place, ça prend un peu de place sur votre disque dur c'est tout donc ça prend aucune place et ça peut être parfaitement silencieux donc vous pouvez brancher votre guitare, avec ce type de guitare c'est pas parfaitement silencieux mais si vous avez des murs qui sont pas fins comme des feuilles, a priori vos voisins vous entendront pas jouer euh. si vous jouez ce genre de choses quoi. Donc c'est quasiment parfaitement silencieux, vous branchez votre guitare, vous mettez votre casque et vous avez un super son de guitare. Hyper fort, si vous voulez régler votre son, hyper fort. Donc ça c'est vraiment pratique. L'autre chose pour laquelle c'est extrêmement pratique, et je dirais c'est encore plus important ça, c'est que jusqu'au dernier, donc vous faites votre prise, vous enregistrez votre signal d'entrée, votre signal qui sort directement de la guitare et qui rentre dans la carte son, vous entendez votre super son de guitare réglé avec votre ampli virtuel et le son qui est enregistré, vous pouvez le paramétrer et le changer si vous voulez, mais en général, c'est le son direct de la guitare. Ça veut dire que votre réglage d'ampli, jusqu'au dernier moment, vous pouvez le régler, c'est-à-dire que vous faites une prise et si vous vous dites il hm, n'y a pas assez de distorsion ou il y a trop de distorsion, ben, vous avez qu'à le changer et puis l'ampli va à chaque fois lire le même son source enregistré de votre guitare mais avec un taux de distorsion différent et ça c'est extrêmement utile si vous voulez faire de la production ou si vous voulez euh, enregistrer des choses et puis modifier jusqu'au dernier moment le son c'est extrêmement important parce que si j'enregistre un, un morceau de rock on va dire avec une pédale de distorsion dans un ampli et puis il y a un micro devant l'ampli ben, si après coup je veux changer la distorsion et dire ah non, je, en fait je préférerais une autre pédale, ben, l'enregistrement il est fait, je peux, je peux rien modifier quoi, ou pas grand chose. Alors que là justement je peux tout modifier. Donc ça c'est extrêmement utile, mais vraiment, c'est une révolution on pourrait dire. <rire> Donc c'est l'intérêt principal de ce genre de logiciel. Euh, par exemple si moi j'enregistre un playback par exemple, ce que je fais très souvent, je vais avoir un certain son et lorsque j'écoute l'équilibre sonore, je vais avoir peut-être certains instruments qui sont avec une distorsion, d'autres non. Si j'ai envie que ma guitare ressorte un peu plus, je vais peut-être monter la distorsion ou la baisser pour qu'elle se mêle un peu plus avec d'autres instruments. Et ça, je peux le régler vraiment comme je veux et c'est extrêmement utile. Il y a quand même des inconvénients. C'est qu'il faut un ordinateur et qu'il faut un ensemble de matériel pour avoir, euh, pour avoir ça. Donc, il faut une carte son qui soit correcte. Euh, si vous voulez hein, entendre le son que ça fait, il faut des enceintes ou un casque si vous êtes le seul à, à avoir besoin d'écouter ça mais il faut tout ce matériel donc vous n'allez pas amener votre carte son, votre ordinateur, vos enceintes à une répétition par exemple vous, vous allez plutôt amener votre ampli, c'est un peu plus simple quoi euh, donc voilà il y a quand même des inconvénients donc c'est vraiment adapté une utilisation plutôt pour, euh, le, pour le studio en fait pour les personnes qui veulent jouer chez eux ce genre de choses euh, donc en résumé si vous faites de la production vous voulez faire vos compositions ou enregistrer des enregistrer des choses chez vous, pour le plaisir. Euh, faire des tutoriels, faire ce genre de choses, c'est absolument nécessaire, je dirais, sauf si vous voulez tout faire à l'ancienne, mais ça prendra plus de temps. Mais c'est vraiment extrêmement utile. Si jamais euh, vous voulez simplement essayer d'acheter ça, pour un peu bidouiller, puis voir comment ça marche, par curiosité, vous pouvez. C'est juste que vous n'allez pas passer beaucoup de temps à faire de la guitare, mais vous allez passer beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ça marche, les logique, et à faire des réglages et tout. Si c'est ça qui vous plaît, ben, c'est une passion comme une autre. Mais si ce qui vous plaît, c'est juste d'avoir un bon son, de jouer de la guitare, euh, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il existe d'ailleurs d'autres options si vous voulez jouer en silencieux, sans, sans gêner vos voisins, des choses que vous branchez directement sur la guitare. Par exemple, vous branchez direct sur la guitare et vous branchez un casque à ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a plein des modèles de choses comme ça qui, qui fonctionnent. Guitar Rig, peut-être. Je ne sais plus si c'est ça, Guitar Rig. Mais, euh, mais voilà, il y en a plein des choses qui vous permettent de jouer silencieusement, sans passer par un ordinateur et par tout ce, ma ce matériel-là. Si jamais vous vous posez la question euh, si ce type de son, il est bien ou pas, oui, aujourd'hui, ce type de, de logiciel donne des sons qui sont vraiment excellents faut passer un peu de temps à les régler, mais ce logiciel là, par exemple, qui est le modèle Pliny, il est vraiment très facile à régler, vous branchez votre guitare, vous avez quasiment tout de suite un très bon son. Il euh, y a beaucoup de personnes ces derniers mois qui m'ont demandé « Tu utilises quoi comme ampli quand on enregistre tes tutoriels ?» Et ça fait plusieurs années que j'utilise ça, et donc ils pensent que j'utilise un ampli classique, alors qu'en fait j'utilise ça, donc... Euh, on n'entend pas la différence en fait, hein. vraiment, ça fait vraiment un très bon son. Si c'était une question que vous vous posiez. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'y voir un peu plus clair et puis de savoir si c'est quelque chose qu'il faut que vous achetiez ou pas. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, euh, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu, partagez la vidéo, voilà, faites plaisir aux algorithmes. A bientôt dans une prochaine vidéo.